Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Bah, écoutez, moi, je voulais juste remercier Lingen pour ces cinq jours. Je ne suis pas trop de gens à laisser des commentaires ou des vidéos, mais là, c'est vrai que c'était euh, super inspirant, super intéressant, beaucoup de clés, euh, et parler de pas mal de stratégies. Donc, si aujourd'hui, vous, vous êtes bloqué dans tout ce qui est prospection, aller vers votre prospect, déclencher des ventes, déclencher des rendez-vous, n'hésitez pas une seconde. Hein cliquer, réservé pour, pour ce challenge à un jour, c'était vraiment top. Moi, j'ai retrouvé des choses que j'avais prises dans des accompagnements payants, et ce qui était bien, c'est qu'il y, y avait un autre point de vue, du coup, ça a débloqué de nouvelles choses chez moi, donc plus facilement aller vers mes prospects, et, et c'est vrai que pendant ces semaines, j'ai débloqué des, pas mal de, de rendez-vous, plus que d'habitude, donc ça a porté ses fruits. Donc voilà le retour que je voulais faire. Merci Lingen. Et puis si vous retombez sur ce challenge, n'hésitez pas à y aller. Salut tous les amis. Bye.